Espíritu Santo ven. Esprit Santo, ven, te invitamos. Espíritu Santo, ven, te invitamos aquí en esta noche. Espíritu Santo, ven y muévete aquí en este lugar. Saint-Esprit, nous te invitons. No te invitons. Saint-Esprit nous notre invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Quand tu as fait le véhicule, quittez-vous faire. Cet esprit nous invite, o Espírito Santo, te invitamos aquí, ven y toma el control de esta atmósfera, toma el control de esta atmósfera, toma el control de esta noche, toma el control de cada corazón que está aquí presente en esta noche, toma el control de cada persona que está aquí en este lugar, toma el control y ramos esta atmósfera en el nombre de Jesús, ven y derrama tu aceite en esta casa papa, ven y derrama tu en esta casa papa. Vini, vite lui dans la Vini, vite lui dans la Vini, selle à soya. Selle de cœur, selle de vie à soya. Selle de cœur, selle de vie à soya. Selle de cœur, selle de vie à soya. Selle de cœur, selle de vie à soya. estamos dispuestos à ver un avivamiento en esta noche. Tu lo hiciste, et tu lo puedes hacer una vez más. Una vez más, Espírito Santo, tu lo puedes hacer. Vengue, assise, señor en esta noche. Invitables du Santo, Alléluia. Santo et Seigneur, Sou vous des demain, acclamez le Seigneur à soya pour la vie qu'elle va acclamer le roi de le Seigneur des Seigneur. Acclamez le roi de le Seigneur des Seigneurs. Sa présence est ici, sa présence est en ce lieu. Souple, et ça, sa casa, Sa gloire est là, sa gloire est là. Sa gloire est là, sa gloire est là. Activez sous la vie, activez sous la vie, activez sous la vie. Le pour le voile, déclaré en lever à Soya, une parole, parole, à la déclaré une parole parole Déclarez une parole à à Dieu, déclaré en parole à parole à Dieu, déclaré en Et à Dieu, déclaré en de Alléluia, Santo et Seigneur. L'église, bon Dieu béni Peuple sauvé, bon Dieu béni Moun qui te recevra un bagaille spéciale, qui te la yon, bon Dieu nous. Et moun qui yon bagaille spéciale, Assoya, bon Dieu c'est quelqu'un qui prépare pour recevoir yon bagaille spéciale, soye. Non, bamiyon pi bon amen. Bamiyon pi bon amen. amen. amen. Amen. Amen! de ce bienvenue. Ou même qui la soya pour la première ou la deuxième fois. Et ou même qui est connecté ensemble avec nous en live. Bienvenue. On va suivre avec le ministère Tabernacle de la Nouvelle Alliance, qui est dirigé par le couple pasteur à Lima. Donc, disposez que Assoya, le Seigneur, il qui est très spécial pour la vie. Ça qui est passé hier, il est déjà passé. Ça qui est passé avant hier soir, il est déjà Mais Assoya, il est tout neuf. Bon, je les faire sous la vie. Et nous avons une invitée spéciale cette nuit, notre sœur Soleilie, et une adoratrice du royaume. Pour pues cette nuit, nous allons la laisser passer et nous allons aller devant le trône celestial. Nous avons une adoratrice qui est avec nous à Soya. Donc c'est les mêmes qui va venir pour, pour accompagner nous. opportunités, opportunité pour qu'elle puisse devant le trône de la gloire. Dans mon église, acclamez le Seigneur pour la vie. Aleluya, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Estoy bien agradecida del Señor por permitirme estar aquí. Aleluya, glorificando su dulce nombre para los que me... Para los que no me conocen, mi nombre ya mencionado, Soy Lady Charles. Aleluya. Me congregó en la Iglesia Casa de Gloria y Restauración. Mi pastor Carlos, pastor Carlos Martínez. Aleluya. Quiero que esta noche ustedes se pongan de pie. Aleluya. Que le entreguen a Dios lo que le vinieron a entregar. Aleluya. Que no se queden con lo que vinieron a entregarle al Padre. Oh, aleluya. Adoran conmigo. Aleluya. Je con une chanson, à mes lois de ton Et tu et que ya je ne suis plus un esclave de l'amour Parce que Dieu me libera Je no, suis Hijo de Dios, yo solo soy hijo de Dios, hijo de Dios, yo soy hijo del Padre, soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre. Mi padre me ama, yo solo sé que yo soy su Hijo y Él es mi padre, y mi Padre me ama, yo solo sé. y mi padre mío que te ama yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre mío no importa el problema por el que esté pasando recuerda que él es tu padre y él te ama Él va estar contigo A pesar de tus problemas A pesar de tus adversidades Él va estar contigo Porque Él te ama Oh, Él es mi Padre Y mi Padre Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Applause à Christ, alléluia, en cette noche. La personne a bien manger. A go sans manger. Les Israélites manger. Les faits, tout cas, les témérables. Moi, étonné. La puissance libre M'adorer aimer, célébrer Mais c'est que ça mon moi C'est Qu'à ton C'est où le bon chien Qui fait toute qualité m'a donné mc les c'est qu'à bon dieu et ce qu'elle est vraiment pour déclarer ça à soya le monde a tous manos à cielo il déclarait ça ce malabras pour qu'elle est soudi aussi c'est bon chez moi et c'est lui qui fait toute qualité mais vers sous la ville. c'est moi étonné T'es ma puissance ou papa la tout grande et de tout poder que c'est où bon qui fait toute qualité miroir moins sans sou Esto aquí desesperado por ti con el corazón sediento desesperaré de beber de ti. Cuando tu gloria desciendo en lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se sanan enfermos con tu poder reímos en ti llenanos en ti Espíritu Santo envuélvenos en ti derrama tu gloria esperamos por ti. Ven. Evite la quoi soyez Que le bar sous la vie Que le descend sous la vie Soyez, Eh L'Esprit qui l'a ressuscité Jésus christ a toi le mort Nous t'invitons ce soir Viens Seigneur Et manifeste toi Seigneur Rebo santa raba Kayama santa Hey, one more time Fing, fing, fing Évitez sous la vie, relève sous la vie. Le Saint-Esprit nous évitez. Vite transforme l'atmosphère. Vite change l'atmosphère, Soya, Parce que nous soifons, Nous voulons à là, la Seigneur, et quand te Tout la de la lloran, resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Creemos, llenanos de ti, Espíritu Santo, envuelve en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Hey, ven, Espíritu Santo, ven y muévete aquí. Et sa ça casse, ce que c'est le cas, vous finir cet esprit. assez que tu quieras Fais sembler, fais sembler. Fais sembler, fais sembler. Seigneur, vain, vain, viens, viens, Espiritu Santo, vain, vain. Espírito Santo, Chez n'ai ce Oh, tu es le seul. Faut lever l'église. Faut lever l'église. Faut lever à se lever sous gloria est Si on se c'est un qui Il y a spécial qui doit vivre sous la vie. Il y spécial sa casa. Il spécial sa casa. Il la rababos qui doit la vie. qui la vie. qui doit qui doit vivre il y a des captifs qui donnent la liberté à la soeur. Il y a des captifs qui doivent sortir libres dans cette maison, dans cette noche. Parce que leur gloire est dans cette maison. Son présence est dans cette maison. Donn'est-ce que papa? Il a liberté. Esprit Santo, voyez. Esprit Santo, voyez. Seigneur, qui, qui a acclamé la soya? Est-ce que, a la est -ce que y a un monde qui veut acclamer la soya? Est-ce que la jeune un monde qui veut acclamer la présence à soya? Et pendant que là a pas acclamé là. Est-ce que l'argent un monde a dit bien fini dans la place à soya? Est-ce qu'il la a un monde qui reconnaît ça? Oh, qui a levé voilà? Qui a dit merci à soya? Est-ce qu'on brûle le Seigneur, cœur Qui le connaisse Il est dans Rabba Kayamasu Okar, oui. okar, okar, okar, Yes, continue à clamer le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Sa gloire est en ce lieu Sa présence qui est dans Rabba Moussa Rebeke Yama Souda Rabba Mabababa Sassure, salut, Sassure, Sassure, Sassure, salut, Pas coupé, pas coupé, pas coupé là. Vous devez recevoir un pas Vous devez recevoir Aïe, vous. Aïe, vous. Aïe, vous. vous. Aïe, vous. Aïe, vous. Aïe, vous. Adoration la T'as cimetière Oh, Disposer cœur pour recevoir une parole pour la vie à Merci Père merci papa parce que là one more time say La Bible dit que l'esprit de Dieu là, est la liberté. Et pas que les gens qui entrent dans la présence de Dieu qui entrent par hasard. Non. Chaque jour on vit dans l'humanité, chaque jour qui entrent dans le calendrier, sont les jours qui planifient. Voilà pourquoi il y a un moment à chaque fois on entre dans la présence de Dieu vive le temps coup son dernier jour que pour passer avec mon Dieu parce que moi dire l'on entre dans une profonde adoration avec mon Dieu consomme des choses qui renouvelle que pour faire dans joie si ou pas entrer dans programme ne veut pour décrocher ça supposer supposé décrocher joie passer supposer supposé je ne pas joindre ni thank you jesus devant la présence mon Dieu thank you jesus Jésus, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, de ta Nous avons besoin de alléluia, Seul lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et notre seul lieu. Notre seul ce lieu, ce lieu de ta présence. Et nous avons, nous avons, In non ce lieu de ta présence, ce lieu de ta présence. Nous avons, nous avons. Est-ce qu'on le fait dit ça Inonde ce lieu, Jésus. Ce lieu de ta présence. Adaba Cham de l'Ebahara. Raccoussi Pali Kévele Pan de C'est Seigneur, ce c'est pour grâce sous les touchés, espace. C'est vos puissance sous les pas espace. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarer, c'est vous aujourd'hui. jour que descendre dans l'espace, ça dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, là où deux sont assemblés en son nom, il est absent du corps, mais en esprit, il est au milieu de nous. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour voir la gloire de Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Besoin de toi, Jésus. Nous avons encore besoin de ta grâce à ce lieu. non ce lieu. Assoupez les Kéveda. Château Bali Assopez les Kéveda. Remplis tout le monde qui n'a espace dans le nom de Jésus.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 Soufflez sur nous, oh vieux esprit de révélation. Inondez-nous, inondez-nous. Oh. Inondez-nous, vieux esprit de révélation. Soufflez sur nous. Soufflez, vieux esprit de révélation, Soufflez, soufflez sur nous, vieux esprit de révélation, Soufflez, soufflez sur nous, C'est le dans en présence. Oui. C'est le merci encore pour grâce. Merci pour chaque monde qui vient dans l'espace. Et merci pour tous ceux qui nous suit sur l'internet. Je demande une grâce spéciale dans le nom puissant de Jésus. Et que la faveur du Tout-Puissant les touche puissamment dans le nom de Jésus. Je décréter et me déclarer à soi. C'est pour soirée ça ce soirée qui est puissant dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, dans le psaume 68, le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et nous déclarer dans le nom de Jésus. Soirée ça ce soirée soir, soir, qui est puissant. Parce que bon Dieu est là. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la présence de Dieu? Acclame très fort sa présence, je dis. Ma tout mon pour moi, je dois acclamer très fort la présence de Dieu. Praise God. Merci, mettez-vous. Tout le plaisir est pour moi d'être là ce soir. Je vous salue toutes les personnes qui sont invitées ce soir. Combien de qui Comment qui ce qui vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que personnes seulement qui mènent. Tout le monde a toujours de nous, tu vas faire ça. Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous vous avez dit que vous avez qui que vous avez dit que vous avez parce que bon Dieu qu'on ne ça Amen. Vous savez que je vais avancer dans le message. Je vais saluer vous la présence de Dieu qui n'a pas eu ça. Je Je tous saluer madame qui est là. Je pense que l'église à connaît très bien. Nous sommes à l'église à en bas de moi. On Moi, je voulais pour l'Église encore acclamer la présence de dans la vie. Le pasteur Lima, ainsi que sa femme. Oui. frappez nous aussi pour les musiciens qui t'ont fait travailler. Adoration, tout. Amen. Et moi, je saluer chaque homme de Dieu qui n'a qu'à la soirée avec oui. nous. Est-ce qu'on va content hein? Moi tous semaine ça, moment ça, ce moment qui est dangereux, amen. Parce que même j'ai ennemis hein, dans chaque période, ils essayent de faire ensemble des choses pour entrer dans un piège. De même pour bon Dieu tout. Le plan ennemi, il hein, déléguait des hommes de Dieu. En abondance, pour venir booster son gain, pour qu'à récupérer toutes ses pertes et pour joindre son votre coquin déjà. D'abord, frappé mon pour chaque homme de Dieu qui l'a aucun. La pote, la pote France originale. D'abord, frappé mon Bouli. D'abord, frappé mon prophète Kenny qui toujours là avec nous que nous connaît. Frappez-moi aussi pour le le la pote et John Kelly lui. Là, nous notre Je sais vraiment des bénédictions pour, générations et pour ben au ben au ben ben génération haïtienne. Je pour le travail qui est extraordinaire. Amen. Amen. Hier, moi qui parlé de l'intimité avec Dieu. Et moi, dans le monde qui était touché par la présence de Dieu. il est toujours bon pour nous toucher par la présence de Dieu. Bueno la de Parce que de mon présence, il est supposé toucher. Que si tu es su es Mais toucher par la présence de Dieu, de Dios, ce n'est pas la finalité des choses. No parce que toujours il me dit ça L'église a un problème Depuis que nous réunir Nous avons une force qui est extraordinaire Mais, Mais là nous contre Nous, nous seul, qui pas déjà nous recevoir nous hein. nous Voilà pourquoi pour L'objectif de ce programme C'est ce fait non seulement vivre dans la présence de mon Dieu pour nous toutes là où jouer mais pour que la capacité, capacité dans n'importe quel domaine que vous allez pour ça que ça a toujours été fait. Pour que Hier soir, je parlé de l'intimité. Je t'ai dit l'intimité. Ils sont proximité... Qui existait entre le supérieur et le inférieur. Et, inférieur. et moi ai dit, je ai dit, dans le principe de l'intimité, ça qui est inférieur, il toujours subi domination de ça qui est supérieur. Là. Voilà pourquoi, pour ça, si. Une compagnie qui amie, dire, si une compagnie avec une amie, que vous avez fait on ami, son relation intime que vous voulez créer avec vous, tout si vous voulez créer une relation intime. Si, si le niveau n'est pas compatible avec nous ou la frontière, si c'est lui même, même qui va affecter Te vous. Affecter. Amen. Amen. Donc je continue à soigner encore Parce que je me souviens de parler de bagaille Je t'ai parlé de la prière la Où Où t es t es Je t'ai dit Si nous voulons une, si une relation Qui est -il? Avec mon Dieu c'est pas la prière Et moi t'ai dit c'est n'est pas n'importe prière Non Nous supposons prier La prière qui déplace les montagnes Voilà pourquoi pour exemple, Je me prends un exemple Comme ça Quand on l'atmosphère Chaque fois on parle créole C'est vrai Il fait poids. Et bien, tiene, tiene poder. Mais depuis que mot espagnol, qui sorti, je si me sens toujours faire plus poids. Parce que dans tout le territoire, te il y a un esprit qui combat. Il y a langage qui combat. Il y a qui prière. Il est difficile pour l'esprit de s'acquemer. Amen. Voilà pourquoi je t'ai expliqué Qui Jean, dans intimité avec mon Dieu, je t'ai prié en langue pour la première fois. Je t'ai tombé que je Maintenant intimité Mais dans avec mon Dieu, dans un lieu secret avec mon Dieu, je t'ai pris faire ça. Et je t'ai senti un chat qui est environné qui? Je si t'arrête moi. Et, si tu fuego, de mi, et moi je te dis, moi dire. Pile je vais te donner plus de vocabulaire. Dans le même moment. Donc, pues, si, si nous voulons si quiere, agrandir l'intimité avec mon Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous prier avec orat, un langage qui naturel, et naturel et mais nous devons prier avec un langage surnaturel. Amen. Amen. Deuxième, je me suis touché encore. Toque, moi, me parlé de l'adoration. Je me dit je les si Jean, nous, nous entrer dans la présence de Dieu, il n'y a pas adoré puis nous vagues. La forme que tu en la de Dieu, nous, nous sommes, sommes capables d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que moi, Dieu, pendant le moment d'adoration, c'est le moment qui est plus transfert est entre et ciel et terre. Le programme que Dieu a pour renouveler, c'est suivant des zies. C'est de suivant à de... De c'est souvent de un hein, sacrifice que tu as porté Qui peut le déterminer détermine, Qui soit pour le recevoir Donc pues, à chaque fois une es en présence mon Dieu Ou qu'il adorer. adoré Ce pas bon Dieu qui fait bien tu Mais c'est vous même qui fait bien, parce, bien que adoration parce que l'adoration C'est une opportunité Que bon Dieu est bah, où que à jouer tout ça qui est bon, la caille et moi t'ai dit où ça? Le prier c'est déplacer ou à jouer mon Dieu, mais là on va adorer, c'est mon Dieu qui déplaçait qui vient jouer. Voilà pourquoi ou pas qu'à adorer mon Dieu de votre comment? Parce que Bible a dit dans ce chapitre 4 le vieux. Elle est déjà venue pour que les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'y a soir, je vais déclarer son frère adorateur dans le nom de Jésus. Et je me souviens, que je vais te parler de soif. Il y a des gens qui voulait entrer. En intimité avec mon Dieu, et avec Dieu ou supposé qu'il y un niveau de soif qui dépassait. Où. Et je me souviens de te un exemple. Où était dit, dit Tout un niveau soif, où, niveau de sel, les plus dans la présence, mon Dieu, c'est plus facile, si elle a ouvri, foi, Dieu, là facile le ciel a à ouvrir. Voir mon Dieu par la Et je te prends un exemple, exemple Ismaël qui était dans le désert tout le Mais à cause de l'intimité Abraham, à cause de l'alliance Abraham avec mon Dieu, pendant maman, moment, mes petits garçons étaient pour mourir. La Bible a dit: pendant que garçons ont crié, sous cri, quand c'est Saurait Agat qui capacité pour l'ouvrir pour le ciel l'ouvrir. Et pas Agat qui a qui te prié. Mais, Mais c'est Ismaël qui arrivait dans le ciel, là qui ciel et qui déclenchait la, la voix de Dieu. Donc à souhait, moi je voulais plus parler de cet esprit. De cet esprit. Si je vais essayer d'aller dans la Bible. Depuis Genèse, chapitre 1 cet esprit était là. La Bible dit L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est pas moyen sélectif ou temporaire que bon Dieu. C'est qu'on utilisait l'esprit sous un monde. Voilà pourquoi. Dans l'Ancien Testament, Dieu, Dieu va Dieu habité dans l'homme. L'Esprit bon Dieu va été jamais rester dans l'homme. Il sélectionne le monde. Il sélectionne la famille. Il a fait un bagaille. Et puis il y a. Il s'est foué. Bon Dieu, tellement que Christ moun. Bon Dieu, qu'on même habite. En dans hache. Voilà pourquoi, es eso, dans ce testament, où où on parlait de l'âge de l'Alliance. La, Donc, l'âge de l'Alliance, là, son forme que vous fait. Mais a bon, bon Dieu, a tout bon Dieu habite en dans là. Est-ce qu'on va trouver ça bizarre? Yon esprit. Habiter dans lâche Bon Dieu est tellement monté niveau pour jouer de l'autre côté pour l'habiter. La Bible dit Bon Dieu commence à demander pour faire caille pour lui. Bon Dieu, il faut négler. Non seulement le bon Dieu lâche, mais le Seigneur, Dieu un tabernacle. Il y a toujours caille, sa fête là. Présence, bon Dieu, juste venir Et il habite dans. Espace là. Espace. Tellement mon Dieu a toujours besoin de monde. Je veux dire, Amen. Je veux dire, Amen. Donc, à chaque fois mon Dieu est venu, il est, est toujours venu il vende, il vende. pour accomplir une tâche. Donc, pues, dans l'Ancien Testament, si on a essayé de parler de cet -Esprit, esprit, esprit ou bien l'Esprit de Dieu, c'est toujours qu'il y a une barrière. Il y avait une barrière Qui empêchait L'homme Qui évitait l'esprit mon Dieu le habiter Dans l'homme tout le temps Voilà pourquoi C'est pour avec l'âge de l'alliance c'est des habitations provisoires que en d'autres termes sont préfiguration de l'esprit de bon Dieu qui est pour venir que la Bible dit tu es tellement absacé yot pour qu'habiter habité dans l'homme pour ait en intimité avec l'homme L'obliger, voyez Jésus Jesus, pour le capable para que, fini parmi de parmi l'homme. Et moi je te dis, je dit, la présence de Jésus sur la, la terre, ce n'est pas seulement venir chasser des mots, mais, mais c'est venir établir un principe, principe D'intimité Parce que le premier que Jésus fait, que la qu il n'est pas tombé dans le coup Jésus, mais Jesus, il vient aller joindre mon nom. Il a affecté mon Dieu Il a affecté le Il a montré mon Dieu Voilà pourquoi La Bible dit Jésus choisit tous disciples Donc tous disciples Ils étaient en intimité avec mon Dieu Ils étaient de commun avec mon Dieu Ils étaient en connexion avec Jésus Donc Un disciple entre avec Jésus, Jésus c'est une intimité qui profonde. Une intimité profonde. Dans Jean chapitre 16, la Bible dit, dit Malgré Jésus a fonctionné avec monsieur, yo, Jésus, Jésus il en période. Moment, les dit disciples le nous connaissons toujours avec nous, c'est vrai. Nous avons toujours marché avec nous, c'est vrai. Nous avons suivi pendant trois ans. Trois ans. Nous sommes tous me fait. Mais attendez Ils sont avantage pour moi aller. Que Parce que, comme monde qui n'est pas parfait, qui est supposé venir. venir, nous sommes avec nous. Mais De cher. Mais le monde a fini. Il va habiter en donne Là, il m'a dit Saint-Esprit. Dit Saint-Esprit. Dit Saint-Esprit. les Jésus finit à Avant d'aller. Il dit, Monsieur, il dit, Monsieur, il dit, Monsieur, pas déplacé parce que mon te la, la personne que je lui ai promis m'a voyé et elle a fini, elle el a enseigné nous tout ce qu'elle nous avait dit et elle a conduit nous dans toute la vérité. Bible la Bible a dit que nous. dire que la Bible a dit que la dire a que la que pas dit nous la Dieu a que voilà pourquoi, es eso, mais t vous si, si dans l'Ancien Testament, l pour Dieu, il était habité habitó, en un caille, il était habité habitó, en un arche, en arca, ça veut dire Il était en intimité avec le côté lié, en en mais avec cet esprit qui venait, qu'on y a Ouvrir quatre fois plus puissant. Parce que il y que a un tabernacle. Il y a un hache. Pas de mouvement que le gars fait. Sauf l'esprit, mon Dieu, sous Qui va l'importance. La, La Bible dit. Dans 2 Samuel, 2 de Samuel chapitre 6, 7, le verset 7. Verset 7 lâche là Pendant David, il a transporté lâche là à cause de, pour toi qui a -la. A causa de la présence de Dieu qui n'a l'âge qui touchait l'âge là. Y aurait ouza Qui touchait l'âge Qui touchait le bout de bois À cause de cet esprit qui n'a l'âge A, A cause de l'Esprit du est à l'instant même il y a une chose que l'Esprit de Dieu Mon a tombé le mouri Pour qui ça Pourquoi? Parce que Pourquoi? dans ces testament, testament, Ce sont les sacrificateurs le Les lévites Seigneur, tu as accès pour te transporter lâche là. Parce que la présence, mon Dieu, la donne. N'est pas Voilà pourquoi le jour de la côte la Bible dit pendant que monsieur Oshita l'esprit, mon Dieu, est venu. L'esprit, mon Dieu, est venu. Monsieur c'est le jouer. dangereux mais c'est le plus dangereux que, que le que un tabernacle donc pues, avec la venue, du avec la venue du la de cet esprit, esprit Dieu, Dieu n'est pas le Dieu, le Dieu du tabernacle, tabernacle. Dieu, Dieu n'est pas le Dieu de l'âge cet esprit, -Esprit il n'y a pas cet esprit lâche de l'Alliance. Il n'y a pas cet esprit tabernacle. là. Mais il dans nous mêmes Il y a cet esprit pour faire Kenny. Il y a cet esprit dans l'Ande. Il y a cet esprit parce qu'elle est là. Parce qu'elle vit dans l'intimité avant. Et il y a habité dans Il y a A le roi de gloire, a comme présence de à soi ça veut dire qui ça présence pour Dieu qui habitait dans où il n'y a pas une seule chose voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, testament croissant de monde L'Esprit a désigné le pour descendre sur yo. L'Esprit a Entré en intimité avec eux. Libat, monsieur, aux capacités. Les capacités les bas monsieur, intelligence. Pour faire ça, il ne faut dans Exode chapitre, chapitre 31 à partir du verset 2 à 5 la Bible parlait de, de Bethsa Léel Bethsa Léel c'est un nom qui était la construction temple. Mais ce n'est pas bon Dieu qui descend Mais à cause de l'Esprit qui habitait sous lui, il a capacité pour faire des émotions, il a capacité pour manier toutes sortes d'ouvrages. Je ne à Que qui a une intimité avec mon Dieu captez mon micro vous pour le prêcher. Et c'est un plus gros problème. Que la de génération s'est confrontée Depuis que vous n'avez Parce que son homme de Dieu. Homme de Dieu prier pour lui. L'esprit mon de Dieu, Dieu le descend sur lui. Il conduit directement sur la chair. Ça veut dire. Niveau intimité. Avec mon Dieu, avec Dieu les, les, les gens qui étaient pour le micro, quand vous priez pour les gens, les fous, parce qu'elles sont prophètes, parce qu'elles sont prophétesses, mentir, l'esprit de Dieu descend, les pasteurs ont vos capacité pour venir à l'homme de Dieu, la bonne capacité pour porter de tous côtés. Mais pas forcément mon second micro dans mon. le monde. Non, un micro, Mais intimité avec mon Dieu. Pardon c'est ça m'a fait vous venir faire. Corrigez ça. À ça. Son gros problème génération ça gain. Et ça a été un problème très grand. Et avec cet esprit Santo, libre grâce, gracia, libre capacité, capacita, li conduit n'importe quand on entrée que pour pas no d'ailleurs, pour aller, riva, mais pas forcément sous chair. No voilà pourquoi il y a une la Bible, Jésus, Jésus. En fait, va avancer plus loin. La Bible, dit, La Bible dit: Mais vous recevez une puissance. Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le, le Saint-Esprit en intimité. Esprit Saint -Esprit avec vous-même. Et vous prenez le témoin pour mon Dieu. Le monde qui témoin pour mon Dieu. Et pas seulement en prêcher. Ce n'est pas seulement la pression sur sont témoin pour bon Dieu. Non, quand on Ou qu'on qu ne prêche Ou prêche pas. Ou qu'on ne En tant que chrétien. Comme Ou glorifier le nom de Dieu. De Dieu. Pour qui ça? Pourquoi? Parce que. Il connaît. Il est difficile. Es pour l'honorer les chrétiens. Yo. Que yo a accompli de grandes choses. Grandes. Voilà pourquoi le premier ou secret pour mon Dieu qui qui sont que cet Pour que Dieu Pour que Dieu Pour Pour ou Dieu ou jouer Pour Dieu parce que un, qu un système que mon Dieu va l'utiliser pour changer, pour lui. voilà pourquoi Gardez côté Joseph commencé, Gardez côté Joseph va le finir, le finir tant premier ministre, ils ont établi le pays hein, pour contrôler toute sa capacité, Il étaient prêchés. Je ne pas de prédicateur seulement. Voilà pourquoi, dans l'église, avec toute intimité, nous sommes nous, pauvres. Parce que tout le monde qui a prêché, si, bon pas toucher, si Dieu ne touche si bon pas au cœur, il y des choses qui ne sont pas jouées. Il y a des Dieu qui ne sont pas Il pas Parce que les prêches Pourtant, ou quel pas bagage où je dans l'intimité à toujours. Donc, dans l'intimité avec mon Dieu, ou pas seulement au micro, ou jouer dans le tout. Corbeil là, dans le sens spirituel, c'est pour le prospérer. C'est pas parce que c'est sacré mou, persona, fonction, le monde qui est intimité avec le Saint-Esprit qui supposait, que les chrétien qui canalise canaliser au côté bon Dieu, vous, yo, yo. Qui de vos besoins, les problèmes de cette génération sa guérir, ils sont tellement faibles, ils sont tellement débiles, ils à tout le monde. À cause de tout le monde. à limité mon Dieu, il pas fait tout le Pourtant, il pas est mentir. Il est mentir. Il est Il est Accomplissement senti ou gagné. C'est cet esprit qui m'a Mais il pas ça que La Bible dit. La Bible, dit, la Bible dit, chapitre 8, 8 le verset 19, verset 19 La Bible a dit c'est la, la création, création attend avec un ardent désir un deseo, la, révélation, la révélation de ceux de, de, ellos, de ceux de aquellos, qui sont en qui sont en intimité avec avec, intimité avec esprit, le Saint-Esprit Création hein, la manifestation, il y a un monde qui est en intimité avec cet esprit. Ça, ça veut dire, si la création, la manifestation de un monde qui est en intimité avec, ça veut dire, il qui est en intimité avec, Avec cet esprit, esprit les gens qui ont pour création, pour création et par micro, micro Voilà pourquoi, pour ça, si vous si, recevez cet esprit, vous vous Allez à l'école tu sais de musique pour embellir, son gay, pour embellir ce que vous pour, pour capable de monter niveau à haut le Parce que les facs la finir. quand le bon Dieu veut canaliser. Si vous ne vous pas préparé, si no bon Dieu bueno, va tout dégrader. Vous dans l'église. Oui. Si un un moment Parce dans l'église, si on... L'autre, va comme le Si comme on a déplacé, il le, le premier coup il parle plus. Pourtant, on va comprendre ça. L'église a obligé, parce que vous senti la iglesia se parce que c'était dans période de jeunesse les avec cet esprit les gom voilà pourquoi Quand la présence mon Dieu obligé des autres ou pas le et puis il te passe là et puis tu te mon Dieu à L'immense est toute bagaille. Parce que son monde n'a qu intimité avec mon Dieu. Dieu. Il a un désir qu'elle te doit accomplir. Et va seul l'argent qu'elle te doit gagner. Et va celle la santé te doit gagner. Mais le te doit au moins. Il moniteur de l'école hum, du hum. dimanche. À cause de tout parti. Dans mon dia seigneur, dans l'intimité ma ferme, tout ça me suppose accompli. Mettez grâce dans moi pour m'accomplir. La Bible parlait de votre dame. La Bible applaudit dans Acte chapitre 9, hecho, 9 à partir de verset 36 Il parlait de nos dames il y aurait les Tabita nos dames il y aurait les Dorcas, Dorcas. la Bible dit la Bible dice, Dame ça. elle était toujours chrétienne elle était toujours dans l'église mais il y a une particularité, en particularité que dame n'ont pas gagné il y a et deuxièmement il qu'on est Dans notre grand couturier Voilà pourquoi à chaque fois que je suis pasteur Je suis honorer l'Esprit Parce que par mandat Il est pasteur pour le ciel Mais il est aussi Couturier pour le ciel Donc Au-delà de prêcher les gros ensemble de bagailles qui sortent dans les tout, qui ne font pas seulement dépendre de presser l'évangile, mais qui ont leur capacité à faire notre bagaille toujours. Donc, la l'avenir de cet esprit dans nos vies, c'est pour glorifier le nom de Dieu, mais dans plusieurs domaines. Est-ce qu'on a béni? Dans Alléluia. Alléluia. Non, je Alléluia. Que Alléluia. Voilà pourquoi je te parlais de l'atmosphère. Le de recevoir l'intimité avec cet esprit. Si, si, si. ou aller Au côté, C'est par lui qui pues est orienté. Tant ou tard, vous allez de rétribution. Parce que, principe atmosphère, l'entrée au côté, c'est vous-même qui fort, qui supposé à le bail. Mais si vous entrez au côté, c'est prendre ou le prendre. Vous pouvez le subir ça. Parce que, quand vous avez une atmosphère, il y aurait l'eau, culture, coutume, défaut. Ça veut dire, tout le monde nous côtoyait, laissez-le qui va où Ou prend culture, ou prenez coutume, ou prenez messe. Tout le monde qui te connaît déjà, il n'y a pas l'obliger à Parce que l'atmosphère va aller, ou changer culture. Si Joseph pas de grâce pour aller en Égypte, système dans ta poêle mais avec l'esprit de Dieu qui est dans il capacités pour aller à côté, pour l'établir et pour le porter domination de côté. Donc, la présence de cet esprit l'intimité nous, avec le Saint-Esprit, là vous le voyez nous dans des sphères qui sont différentes pour nous porter ça nous doit porter parce que la Bible dit la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'y a soumise ça veut dire ça veut dire création bagaille, qui oppresse qui opprime qui soumettent les Konya, pour soumission, il le pour sort, création, il le fait, pour chaque monde qui est intime avec mon Dieu, faut il faut que manifeste, Parce que tout le monde qui va manifester, dans le domaine de mon Dieu est là, son génération tuée. Parce que tu es pour manifester. Ouvrir fréquence pour l'autre génération qui va venir. Tout le monde qui manifestait, il a ouvert route. Tout le monde qui manifestait, il a en presse. La Bible dit Je vais à Josué. Il dit Josué, ma ne ma pas Je pas Même j'ai été avec Moïse. Donc, si Moïse ne va pas manifester, il a fait une brèche pour que je paraître. Voilà pourquoi tout le monde n'est une, une intimité avec le Saint-Esprit. On va seulement tout le monde. On son package le petit package il y a une Ça veut dire le monde. On va saluer chrétien, le premier On est saluer les forces sont monde qui est Les forces sont les forces sont les respecter Voilà pourquoi. Nous Je suis venu ici. l'évangile. Je seulement pour 4 Pourtant, ce Reste a venu. Les palais toute l'église a tombé. Tout le monde est tombé. Ça Pour qui ça? Parce que dans l'intimité avec cet esprit, il sont son package. Et là, il avec le package là. Quand elle est supposée ouvrir là, et pack là supposée faire. Donc chaque monde qui est intimide avec mon Dieu, leur de côté, côté, son package qui est entré. L'arrivée dans l'espace, où des provisions pour lui, c'est terrible, légère. Pas manifester avec création pendant aucune intimité ou pues, pas seulement tu étais no ou mon es en génération. imaginez dans Acts chapitre 9, tu était toujours une femme vertueuse mujer, alleluya, et puis le pâte qu'on coude. Elle était une femme vertueuse elle était comme Elle coup était modiste donc nous supposons quoi la venue de saint esprit Alléluia, la, la de -Saint. Être, être intimité avec le Saint-Esprit, il va en savoir chose. Voilà pourquoi, pourquoi la grâce la descend, l'Esprit a, la... a fini. C'est la... vrai, Pierre pas de formé. Pierre n'a pas de le coup. linguistique. Mais la Bible dit, toute nation qui était alentour, il y a des capacités pour donner un péché pour toute, Avec une intimité que recevoir, culture, nous, le recevoir, qu il y dans la culture. Il prend culture et Il Donc, lorsqu'on sur qui est l'esprit de Dieu en dents, ou pas en ces bagailles comme ça. Non. Dès qu'il y a une conviction de l'appel mon Dieu Dès qu'il y conviction de ça mon Dieu Dieu Toute porte qui ouvre entre la donne Moi t'ai dit hier La porte qui a ouvri Moi t'ai dit hier La porte qui a ouvert. Ou ouais, entrer c'est vrai, mais pas entrer sans bon Dieu, parce que cette bonne valeur, l'intimité avec le Saint Esprit, c'est le bon Dieu toujours. Donc entrer c'est une bonne chose, mais entrer avec Dieu, c'est plus plus plus qu'une bonne chose. l'église à Nous devons y faire des attaquer En que l'église. Pour chaque jour qui passait. Pour nous approfondir. Intimité nous avec mon Dieu. Avec Dieu. Pour nous être capables de décrocher. Le paquet de bon Dieu qui est pour nous. Alléluia, a pour nous. Voilà pourquoi nous la présence mon Dieu. Pas vu de Parce que chaque jour qui est adoration qui a prière Des paquet qui ont débouché. Alléluia. Parce que moi où ça déjà. Jean-Nouyeur ouais, là, gros simple de poutre spirituelle qui a fait gros sable de fréquence qui a ou ouvri. Et chaque le descend comme ça. Son petit d'ange qui vient d'habiller. Et moi dis comme ça, Zanjo a pas habillé. il a habillé en fonction de niveau soif. Parce que tout le monde qui soif, il boit plus l'eau et, et la Bible dit, tout le monde net qui soif, venait au saut et qu'il boive. Et Donc tout le monde qui ne vient boire, vous pas soif Et mon ne sommes la petite tout le souffrir. Vous okay? faites ans dix ans quinze ans pour ans On vous dire pour dire avez 30 ans. Vous avez ans pour vous 30 ans. Vous avez 30 ans en vous dire que 30 ans. Vous avez de... 30 que Vous avez vous pour qu'il soit pas prié mon Dieu pour la manifester Parce que je ne sont pas manifesté Où tu es une génération Ça me dit là Où tu es une, une, une génération Donc Dans notre intimité avec Dieu nous pas supposé passer. Nous passer à côté mission nous. À part de notre mission. chrétien. Rétez-chrétien, pas déformé pour moi. Alléluia. Non. Parce que tout côté bon Dieu, vous voyez, on l'y connaît. Donc l'orité chrétien. Même si vous ne parlez pas parler. Mais le comportement. Tout le monde a gratuit. Et c'est ma point un exemple de moi qui est clair, moi toujours un ensemble de désirs qui n'a moins pour des choses sociales Parce que je fais un songe. Pendant que je suis, que je suis, songes, là, je suis un songe là, moi micro qui est suspendu. Et puis moi, il y a un corbeille qui est suspendu. Et puis moi, devant qui s'allie Bon que vous seulement ou non seulement une partie spirituelle que est supposez faire pour moi, mais on partie tout qui est sociale, qui économique que est supposez faire. Est-ce que vous avez Amen? Voilà pourquoi. Pendant que je suis dans la caille, moi, je te un appel. Et moi, je te recevrai un appel là. Juste pour moi-même. En tant que pasteur et qu'on <Ss3> ça me pour me à jouer film pour mal jouer film pour me fait me non ça va pas bon. Pourtant, pendant que moi elle passait casting, casting la m'aider de casting j'ai besoin de monter au film Évangélique. Évangélique Mais il y a des de gens qui viennent jouer. Il y a 200 gens qui viennent dedans 200 garçons qui ne pas des Moi c'est le deuxième monde qui ont reçu Le jour arrivé Pour Il y a le film Les gens qui sont responsables Pour faire ça Les gens nous sommes contents cette nuit. en la production, nous avons toujours le désir pour nous bailler, bon Dieu, gloire au travers du film que nous faisons. Mais finalement, bon Dieu, vous avez un monde pour nous. Moi, je suis là. Et je suis Et je suis parce qu'il n'y a pas qu'on aime. Parce que et puis il dit ah, pasteur dans hein? Voilà pourquoi mon nom, a pas du tout que y a. la production je voilà pourquoi Laissez faire mon Dieu qui va au côté On va pas se peu Parce que même pas mal le beau sur les réseaux sociaux Même si m'a parole de ma femme pas le Non Parce que je n'ai pas faire Mais je connais pas Je dis que dans le public déjà de toute page Il a et puis quand on parle, il a dit qu'on ne faut pas que pote, dit, je me gagne je me poste sur Instagram, on me poste sur YouTube. On ne faut pas que je choisisse de venir le cinéma. Pourtant, pour Dieu qu'on est, exactement, raison qui fait mal. Donc, même si pour Dieu, vous faut de côté, me c'est toujours pire. C'est aller. Pas seulement qui te bon Dieu. Parce que, ce que le de vous, c'est bon Dieu de vous. y la guerre. système n'a pas eu. Donc, avec moins influence des de acteurs. Il y, y, y, y, y, y a des gens qui sont au Japon. Il y a de gens qui sont Japon. côté. des un qui choses. un Ils choses. de Ils des choses. qui des choses. qui un Ils choses. Il a dit, il a besoin de prendre 34, il a besoin de prendre 24, il a besoin de prendre 24 juste pour supporter. Et le film, ça sort un film qui est puissant. Alléluia, ça fait sorti déjà. Donc la venue de cet esprit n'est pas seulement fini pour le faire arrêter du haut de la chair. Non. Mais. On qu'a toujours prêché là, et puis au grand niveau de business qui ouvre. Voilà pourquoi qu'y a un homme de Dieu là qui est prophète tenir. C'est un homme que je connais bien. Imaginons, si au-delà de prêcher l'Évangile, les hauts, les vrais niveaux, ils font ensemble des livres que l'Écrit avait dit non pas qu'elle recevait recevoir. Sous faut décret. Si ou, un, un, ou pas son femme toute l'église pour ne pas attendre encore pour ne attendre quand même Sous ma si parole, si pas attendre si en parole ou après elle en écrit. est-ce qu'on comprend? donc le Saint-Esprit l'a intimidé avec elle les failles ont montré qu qu que les gens qui ne peuvent pas bloquer le peuple de la côte de passer. Parce qu'ils sont un package. Ils sont un programme. Ils n'ont pas bloqué le programme. Et je viens de dire aux gens qui sont là, ou sont un programme qui est en marche. Pas de gens qui a bloqué le programme. Pas de monde qui a bloqué le programme. Pas de gens qui a bloqué le programme. Même si je ne pas je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas pour en mon résultat. me porter plus de résultat. Mais je ne suis pas Parce que téléchargement sous moi. moi, les, les même trois, trois fois pour moi. Grâce à que tu sur la vie, les ne qui pas là, trois fois pour Et il y a des qui là, où est plus que Samson. Oh, grâce achevée, yo, la grâce est dans le cœur de la capacité pour faire tout le choses. Et puis lui, il va mourir. Il va mourir. Il mourir. Il va mourir. Il elle dit Il va mourir. Il mourir. mourir. Lors son package, lors son pour connecter tout le monde de vous limiter dans 50 ans, vous payé ça. De vous limiter que faire pour venir au monde qui complet. Comment vous la business? business? continue de oui, faire bon et puis pas seulement arrêter dans le niveau pour acheter de gré mais bon pour acheter de boutique avec deuxième niveau faire pour acheter pour acheter de fait pour acheter molle. pas pour acheter de gré non en tant que chrétien attaquer un monde qui identifie avec être être le Saint-Esprit Saint supposer qu'on a son package supposer qu'on a son programme que monde carré. Programme le monde va créer nous avons levé comme avec nous thank, thank you Jesus thank you Jesus Seigneur Gracias. Seigneur soyez nous ne pas niveau seulement niveaux seulement pour nous remplir chaque monde qui a un partie qui est social, qui économique. On connaît chaque monde qui a un ensemble de fleuve. Parce que la Bible dit, que tout le monde qui croit dans qu moi, des fleuves d'eau vivent couleront de son sein. Donc fleuve d'eau, elle va seulement dans le domaine pour dégager la puissance de Dieu. Non! -même. Mais fleuve d'eau, dans un niveau d'influence. Fleuve d'eau! Il qu on qu'on capote qui sous la vie ou qu qu'on gloire qui sous la vie la Dans n'importe quel domaine la. que mon Dieu est là Ou supposé lourd, Parce qu'on est intimité avec parce mon Dieu ça, Si mon Dieu est dans un lâche il a fait en Si vous êtes dans le tabernacle Il a de mon Mais quand on habitait habité en dedans Et je dis là Je dans le nom de Jésus C'est pour tout le monde qui est là Qui gagne une grâce Qui gagne une faveur Que Dieu joigne L'intimité avec mon Dieu, qui vous faire aucun argent, c'est pour le sortir à soi Alléluia. si quelqu'un m'ouvre a seigneur Seigneur des oreilles s'attendre dans le nom de Jésus. Ma des oreilles s'attendait la foi de Dieu au nom de Jésus. Matala ma soto yaka baba baba. des oreilles, s'attendait la voix de Dieu. C'est qui jeune fille là. C'est qui jeune garçon là. Qui a une grâce. Qui a fait le multimilliardaire. C'est pour l'onction, ça vient sur lui. C'est qu'un jeune garçon là. Qui a, <inaudible> a <inaudible> <are> une <inaudible> onction qui t'a montré à qu a qu'ils voulu faire richesse, c'est pour le venir sous lui. Fais-moi homme, levez mon coton hier. Et que les songes viennent du quatre vents. Et sous de tout homme de Dieu qui n'ait pas ça. Mon rêve, c'est pour une croïté féroce qui fait. Il ah, n'y a pas de soucis de l'éclat. Je ne sais pas si c'est pour ce qu'il fait. Parce que l'onction qu'il a descendue aujourd'hui, je mets les genoux à, la journée, le genou à la terre et je ne plus jamais qu'il y a des choses qui sont problème problèmes pour vous encore. Parce que l'onction qu'il a vue aujourd'hui, la bonne capacité pour débloquer tout coton qu'on a bloqué. La bonne capacité, la capacité Pour jouer des portes de sortie une La bonne capacité, capacité Pour pas seulement manquer les gens Mais pour ou même pour faire les gens tout Et Seigneur mande aux Que l'action vienne sur les gens Seigneur mande aux Que l'action vienne sur les gens 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'allais pas, pas Que L'état -so <inaudible> La, La brosse vie. qui vie. -so a tout pas Ça vient Ça vient Ça vient Reçois cette grâce Recibe sa gracia, Recibe sa grâce Recibe sa gracia. Recibez la grâce à l'Elios Recibez la grâce à l'Elios A gauche, à droite, devant derrière D'ailleurs, c'est le pour toucher D'ailleurs, c'est le pour toucher Aïe, ça commence A la base, kabaya c'est notre tête que vous touchez parce que y tête, tête qui a réfléchi les qui créé richesse c'est d'abord mes en l'air moi maintenant une sélection sélection sélection sélection sélection sélection Sélection. Recevoir grâce pour faire impact Recevoir faveur économique Recevoir faveur économique Recevoir faveur Recevoir percée sociale Recevoir percée économique Quittez-moi maintenant en présence Et puis faites mes Barthia n'a pas besoin de jouer. Qui porte la joue esprit. Atmosphère libérée déjà. Parce que moi, je suis jeune fille. Pendant que je fais mes yeux, je vais jeune fille qui est sous mon droit. Je dis sous mon droit. Sous-moi gauche. Je dis sous ma gauche. Gauche. Gauche. Gauche. Et Seigneur, je m'adore avance d'ange. Sous ma gauche. Je vais contrôler sous quatre majoritaires avancés d'ange. Sous ma gauche, bas gauche, pas ba ça. N'importe quel homme de Dieu, chita. parce que moi, dans homme de Dieu, moi, j'ai des anges. Et Seigneur, moi, dit 1, 2, 3, 4. C'est vos anges libérés sous ma gauche. <sinsert> Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Augmentez le niveau. Moins intensifié dans le nom de Jésus Moins intensifié dans le nom de Jésus Moins intensifié dans le nom de Jésus moi intensifiel. c'est vous faire impact. c'est vous faire influence c'est vous produire richesse c'est pour ça que vous bon, sortez en haut c'est pour ça que vous sortez en haut Quittez-vous fermé parce que Dieu a opéré dans la salle. Quittez-vous fermé. Dieu opère des choses. Yes. Et quand je fille là, Dieu a parlé fort dans l'esprit. Retiens la connexion. Hein? Parce que l'onction a fini. Eh sourde. Yes. Yes. Libère cette atmosphère. Libère cette atmosphère, là, Jésus.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 Frappé, frappé, frappé, frappé Oye, Yes, yes, yes. L'option est la puissance de Dieu. La grâce est la faveur du Tout-Puissant. Rakata le bossante leve. Rabataba consotolobos. Requête baya, bobo po soto. Rabotabaya. Eh, sotokoboya. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Rakata la bossotobos. Soto soto Il y a monde qui a un business qui a fait Pour toi, a juste levé Il le qui a fait business mal y a un monde voyez une multiplication parce que tout temps qui plus est dans l'église là qui manifestait sur le plan social qui manifestait sur le plan économique l'église ça va pas puissant parce que la puissance par nature c'est créer des choses les difficiles pour puissant pour pas créer des choses le petit gomba gai que il a fait avec moi levez-moi ma vous et puis m'aimer mon dans vous-même seigneur assoieur moi venir de la part de vous-même et moi béni non pour l'esprit ou qui n'a pas ça mais qu'on ait tout mais qui décèche dans l'espace ça je suis en intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour qu'il y ait des mecs qui a multiplié. Et je déclare là. Même si y a des mouchoir, c'est pour qu'il y ait des stores Même si il y a de paix, c'est pour qu'il y ait des paix. Même si y a des si sachet. C'est pour vous confectionner sa chair en abondance. Même si a 20 toile, c'est pour vous confectionner toile en abondance. Même si a 20 cheveux, c'est pour yon qui est cheveux. Seigneur, à souhait, qui finit Dans l'intimité, nous avons. Nous pas de la simplicité. Nous avons l'onction qui est compliquée. Nous avons de la complication des choses. Et moi, déclarer la multiplication. Les descendants meurent à soi. La multiplication. Les descendants meurent à soi. Et moi, déclarer. Toutes ces pans qui étaient attachés avec yeux. Qui étaient impulsions pour progresser. Mettez du feu. Mettez du feu. Mettez du feu. Mettez du feu. feu. C'est pour mettre un produit. C'est pour mettre un produit. C'est pour mettre un produit. Et sans produit, oh, c'est pour multiplier. C'est pour, pour multiplier. Pour être utile, l'église d'Atout. Dans le nom de Jésus. Levez mon bureau. Seigneur, soyez. Je prie pour l'autre type de monde. Si les trois pères fonctionner, la vie a pas de sourire pour eux. Parce qu'ils a pas de manifester. Et tout au manifester, on le n'a pas manifesté. manifester. qu'on voile qui barre barré. Ou qu n'y qui est barré. Et à souhait, tout voile qui est qui est un manifester, je prie. C'est pour voir la tomber. Vous mettez du feu. Bouf. Vous mettez du feu. C'est vous voir la tomber. C'est vous voir la tomber. C'est pour voir la tomber. C'est pour manifester. C'est vous manifester. Dans le domaine de nous nous là. C'est vous manifester. Dans le nom de Jésus. Désormais. Ce n'est pas seulement le là qui a passé. Mais ou même tout Qui a passé dans le domaine où il y a. Là. Et moi, priez, c'est vous lever dans le nom de Jésus. Seigneur, à soi, moi, prier pour un troisième type de monde. Il y a un monde qui a marché, mais il n'est pas réalisé. Je déclarer, dans l'intimité avec mon Dieu, tout le blocage qui campait sous la vie à soi, moi, déclarer, moi, flossion. Et mettons rapidité sous la vie. Mettons rapidité sous la vie. Mettons accélération sous la vie. Dans le nom de Jésus. Sous ta marché. C'est pour courir. Et sous ta courir, m'en c'est pour voler. L'aéobac devant. C'est pour bondir Dieu par sa voix derrière. L'aéobarant devant. C'est pour bondir Dieu par sa, voix Dieu par sa voix gauche. à gauche. L'éobaut à gauche. C'est pour passer à droite. Parce qu'on se programme. Et on doit avancer. On doit avancer. On doit prospérer. On doit faire succès. On doit lever. On doit manifester. Parce que dans la partie intimité, on recevra ça tout. Et c'est d'en prier. Il n'y a pas de seulement. Il y a des gens qui pieuse. Il n'y a pas doué seulement. y a des gens qui sont vertueux. Il n'y a pas doué seulement. Il y a des gens qui sont bons cœur. Il n'y a pas doué seulement. Il y a des gens qui ont la sanctification. Mais il y a des gens qui manifestent. Il y a un monde qui le veut économiquement. Il y a un monde qui le veut socialement. Et c'est alors que pour bon Dieu, sous trône, Les il n'est pas seulement fier parce qu'on est chrétien, mais il prend le fier parce qu'à travers de eux -mêmes, que vous même on prend le premier chrétien, on prend le connect à privé tout, parce qu'on manifeste. Et je prie à souhait, dans l'intimité avec mon Dieu, c'est pour manifester. Sous recevoir, d'ailleurs, mon recevoir cette fois. Toujours été concentré. Toujours été concentré. Toujours été concentré dans l'atmosphère. mais tout mon être est en atmosphère pendant la, la présence mon dieu là, là ou pas le fond action qui prophétise parce que c'est monde qui baille qui joint dans mon fouet mais on en valise dans mon fouet mais on en pousse pendant mon dieu là pas mon dieu de valeur pas baille mon dieu n'est pas de bagaille Fais-moi une poche. Ou va te faire une vision. Grâce à la riz de sous. Yeah, même si moi, on est concentré. Fais-moi une vision. Fais-moi une valise là. Mandez-moi une enveloppe. Mettez quelque chose là-dedans. T'as l'air de prier. T'as l'air de prier. T'as l'air de prier. mais tout le monde fait ça. Vous pouvez vous filer. Vous m'avez fait mon Dieu confiance à soi. Vous m'avez fait mon Dieu confiance parce que le bail, mon Dieu, c'est Axel va vous le plus. Je vais enveloppe, yo. enveloppe, yo. Je mais enveloppe, yo. le tout Et yo. Je vais fait yo. Je vais On yo. Une atmosphère où tu es mon Dieu, et la dame. Amen. Là, mais tout pour être levez enveloppe. En levez enveloppe, levez en moi Levez moi Ma prière à soi et à son enveloppe, là, c'est que son connexion liée, avec ça, mon Dieu, va le faire avec ou de la suite. Seigneur, mets chaque enveloppe qui est le levée là. Moi, il y a des gens qui plusieurs en main. Avec si je prends pour ni petite, je prends pour ni mari. Et moi, déclarer dans le nom de Jésus. Tout mon qui le monde qui est levé enveloppe, ça, là, qui choisit pas une la présence. Moi, demande une faveur. Il va accompagner. Et je une grâce. Accompagner tout ça, a fait dans le nom de Jésus. Et moi, déclarer: Plus jamais, c'est beaucoup sous ce qui pétait la caille dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de jambe, encore. C'est beaucoup abondance qui pète la caille dans le nom de Jésus-Christ. Jésus et tout pour monde là, Seigneur, qui est volonté, qui t'a pas. mais moyens ne pas permettre vous visiter. Parce que les 70 là, tu n'as pas d'aller pas tu dans le camp. Et la Bible dit les classes tête te descendent. Il y a des Si vous voulez l'acteur et mais bains, il y a des qui sont c'est avec vous dans le nom si tu... de Jésus. Et c'est pour que plus pour vous y dans la présence de Jésus. Au nom de Jésus. Que bah, qu pas Là, pire, vite, parce que bon. que mon Dieu bénisse pour vous déposer. Là ça plus rapide parce que c'est bon. Alléluia. Alléluia est-ce qu'on est béni à soi comment est-ce béni à soi combien de personnes sont demain si Dieu veut il faut que tu puisses comment est-ce qu'on béni à soi est-ce que nous béni à soi demain si Dieu veut pour l'amour du ciel l'amour de Évitez-vous, le pour lever ça pour mon dehors. Quand est-ce qu'on prêt pour faire ça? Quand qu a... qu un, un pour faire ce pour faire ça? Quand pour faire ça? Quand est faire ça? faire ça? faire ça? faire ça? ça? ça? ça? faire ça? le moment, et te si la parce que chaque monde avec un grand monde. Gracias vous si toujours. bonheur s'il un niveau parole là de tout palabras, moments, à la Et moment, a un En tout vous l'autre monde. Ce C'est que pendant ce que que la semaine, le bon seulement Amen. Dieu connaît. Amen. Invitons l'autre monde. la grâce à Et Que le Seigneur vous bénisse abondamment. mon Que Dieu vous bénisse abondamment cette Frappez-moi plus fort l'église. Vous même qui recevons recevez vos bagages, frappez-moi Célébrez mon Dieu, célébrez mon Dieu Vous s'en recevez, vous s'en déposez sous la ville. Vous c'est Amen. Je bénis mon Dieu dans la vie, parce que Romario Pierre, de façon que Dieu t'a utilisé pour être capable de parler ensemble avec Assemblée à Soya. Ouais, c'est deux soirées qui sont vraiment puissantes et Dieu était vraiment utilisé de façon extraordinaire. Je prie Dieu pour que même onction ça capable de toujours être sous la ville pour le bénir plusieurs. Oui, pues, amen. bendigo a Dios por la vida de su siervo, le pastor Romayo, Romario, de la manière como Dios lo había usado para impactar a este pueblo. N'a no pas plus parce qu'il lui a vraiment euh, avancé. Demain soir, j'entends des pasteurs déjà dire, au lit ce toi mon aveu. N'a no pas fermer et conditionner pour nous ouvrir toutes porte portes et puis pour nous mettre des chaises, tout sous la croix pour nous recevoir monde. Combien de monde qui croit qu'il a fait ça, soya? Combien de qui ont fait ça Les gens qui visitent pour la première ou la deuxième fois font Campagne. So camper. Si vous pour la première ou la deuxième fois, font des campagnes, -well. vous